Eh bien bonjour à tous les vampires, aujourd'hui nouveau tutoriel comme je vous l'avais promis sur la config. Cette config va vous permettre de mieux voir les ennemis en jeu ainsi que de gagner quelques FPS. Tout d'abord appuyez sur la touche Windows plus R et écrivez %appdata%. Une fois ceci fait, vous allez cliquer sur le dossier AppData puis Local. Vous allez descendre en bas pour trouver le dossier Tiger. Ensuite vous allez cliquer sur Save. Config, Windows No Editor et enfin trouver le fichier engine.ini. Vous allez pouvoir l'éditer. Vous pourrez copier ces lignes qui se trouvent dans la description. Puis vous pourrez enregistrer et fermer. Une fois ceci fait, vous pourrez tout simplement relancer votre jeu. Après avoir lancé votre jeu, si vous avez bien suivi les étapes précédentes du tutoriel, vous allez retrouver l'Elysium qui est comme ceci et un peu sombre. C'est normal, ne vous inquiétez pas, le jeu ne sera sombre que dans le lobby. Ensuite, vous allez pouvoir aller dans vos paramètres graphiques, les paramètres avancés et changer le Volumetric Fog Quality et le mettre en ultra. Ceci vous permettra d'éliminer complètement la zone. Vous pourrez donc bien mieux voir et bien plus loin. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like pour me soutenir, à vous abonner si vous souhaitez voir les prochaines vidéos. Si vous souhaitez avoir d'aussi bonnes couleurs que moi et en utilisant les filtres ici présent, n'hésitez pas à aller voir mon tutoriel sur ReShade, il vous permettra d'encore mieux voir les ennemis. Je suis aussi en live tous les soirs sur Twitch à partir de 21h, n'hésitez pas à passer, on passe tous un bon moment ensemble et on fait de temps en temps des Game Viewers. Sur ce, amusez-vous bien sur Bloodhunt.